Bonjour à tous, nous sommes le 22 janvier 2022. Il y a des événements assez importants qui se produisent en ce moment sur la planète au niveau des fameux confinements COVID euh, du pass vaccinal. Euh, la semaine dernière, ben, Boris Johnson, parce qu'on est samedi, Boris Johnson <coughs> excusez, a, a dit qu'il mettait fin à toutes les mesures là, du COVID, soit, que ce soit la... la, la le passe vaccinal, je pense que le masque aussi, je sais pas ceux de tout là, mais en tout cas il arrêtait toutes ces fois-là. Et une des raisons pour laquelle il a pris cette décision là, c'est qu'il a assisté à quatre euh, parties là où euh, il n'était pas masqué tout, donc ça démontre que beaucoup beaucoup de ces dirigeants mondiaux euh, se moquent carrément du peuple. Et euh, avec la pression, ben là, il vient de terminer toutes ces mesures-là en Angleterre. Et euh, hier, ben, on voit ici au Québec aussi, le château de cartes commence à tomber parce que Legault, qui faisait son fanfaron il y a quelques semaines, maintenant euh, commence à subir beaucoup, beaucoup de pression de la part de... de de, de, de l'environnement, de la part des commerces, parce que euh, lorsque la, je vous ai présenté la nouvelle de la Banque nationale qui nous dit que l'économie du Québec a été euh, euh, détruite, en tout cas en grande partie dû au fait des mesures extrêmes de François Legault et de sa gang de la CAQ, donc c'est pas moi qui le dis, euh, vous pouvez le, le voir sur mon site, j'ai placé cet article-là... Euh, euh, donc, euh, une autre nouvelle hier qui est sortie et qui est assez importante au niveau du COVID. Puis euh, aujourd'hui, j'aimerais aussi parler d'or et d'argent. On va regarder les nouvelles rapidement et vraiment focuser sur le, le fait que l'or et l'argent, comme je vous ai dit depuis des années, mais là, on commence à voir peut-être qu'on pourrait vraiment avoir un revirement à cause de tout ce qui se passe parce que l'or et l'argent tiennent solide malgré la débandade des actions technologiques et de la débandade aussi des principaux indices, Ben le Nasdaq... Euh qui représente les actions te technologiques. Il, il y a seulement dans les actions te technologiques que Netflix a déficit de 20, 20 C'est terrible. On va aller voir ça sur les graphiques. Ça saigne pas mal sur la planète. Et euh, Jérôme Powell, lui, qui avait dit qu'il va monter ses taux d'intérêt lorsqu'il va avoir sa réunion, euh, il va peut-être le faire ou il va changer d'idée. Donc, euh, il s'est essayé en disant ça. Le marché n'aime pas. Euh, mais à long terme, peut-être qu'il va le faire. Peut-être que le marché va encore s'écrouler. Euh, en tout cas, ça tient vraiment pas solide en ce moment. Et euh, c'est pour ça qu'on va aller voir l'or et l'argent qui tient vraiment solide. Et au, et au contraire du bitcoin qui est en train de s'écrouler lui aussi, l'or et l'argent, comme je vous dis de depuis toujours, c'est des valeurs solides qui maintiennent la richesse, peu importe les événements, et c'est ce qu'on va aller voir. Mais dans un premier temps, euh, je veux vraiment regarder ce qui s'est passé en Irlande. Je vous je vous mets ma, ma, mon écran c'est grand parce que c'est un événement très très important. On, on, on a aussi la, le Danemark, plusieurs pays en Europe commencent à vraiment déconfiner. Il y en a d'autres qui deviennent de plus en plus fous, dont l'Australie et euh, euh, il y en a qui met ben, la France aussi avec euh, Macron. Là. Ceux qui m'écoutent, les Français, Macron. Euh, c'est terrible là, ce qui euh, continue à s'acharner. Mais euh, regardez ce qui est arrivé avec, euh, le, en Irlande. C'est sorti hier, la nouvelle. Euh, le premier ministre irlandais, Michael Martin, a annoncé vendredi, hier, la levée dès le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, de la plupart des restrictions sanitaires encore en place dans le pays pour lutter contre le coronavirus devant l'amélioration de la situation. Ça, ça me fait un peu rire parce qu'on dit que c'est l'amélioration de la situation euh, sanitaire. Euh, même ici au Québec, euh, hier, le médecin, le, le nouveau, là, je ne me souviens pas de son nom, de toute façon, ce n'est pas important, celui qui a remplacé Arruda, là, euh, lui a dit, euh, « Ah là, d'ici mi-février, on va tout enlever, c'est bizarre. Euh, » Ils viennent de mettre les... les les mesures, et là, euh, euh, ces mesures-là sont plus bonnes. Et euh, une autre nouvelle qui est sortie, je l'ai encore placée sur mon site Bourse Technique. Il y a beaucoup de nouvelles, là. ça déboule, c'est le château de cartes qui commence à dégringoler, et même Yves Duhaime prend beaucoup, beaucoup de galons ici au Québec. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont tenues dans toute cette crise-là, et nous, en tout cas. Je parle de ceux qui sont euh, non adéquatement vaccinés, qu'on ait une dose, deux doses. Euh, ou pas de dose du tout là on est non adéquatement vacciné en ce moment et euh, nous on est rendu des parias de la société selon des euh, mesures mais c'est en train de changer le vent est en train de changer il y a des personnes qui ont su deux doses et clairement euh, ils ont dit qu'ils ne prenaient pas euh, qu'ils ne prendraient pas la troisième dose donc euh, on se retrouve dans une situation là où euh, les gouvernements commencent à subir beaucoup beaucoup de pression et... Euh, ça, c'est une autre nouvelle. Je l'ai placée sur mon site. Euh, ça a sorti le 21 euh, janvier. Euh, je vous avais déjà parlé de cette dame-là qui se trouve être la, la, la, la responsable de la santé pour la région de Montréal. Et euh, la santé publique de Montréal était opposée au couvre-feu de Legault. donc euh, ça commence à sortir, on commence à voir dans les nouvelles qu'il y, qu y a beaucoup de, euh, de personnes qui étaient vendues euh, euh, à la cause de, de, du dictateur François Legault j'ai même pas peur de dire ça de, du dictateur qui marche par décret depuis deux ans donc euh, c'est de la dictature des décrets, on dit euh, qu'il n'y a plus aucune loi qui prime et c'est nous qui décidons un, un seul homme avec quelques autres euh, pantins autour de lui donc le couvre-feu au niveau de la santé publique à Montréal, euh, était, avait été, ben, euh, euh, Mylène Drouin avait donné un avis défavorable pour le couvre-feu. Donc, euh, c'est des nouvelles très, très importantes. Il y en a beaucoup, là, je ne vais pas prendre trop de temps à ça, là, euh... <coughs> ben ça, c'est un autre article. Je l'ai placé sur mon site. Vous irez voir ça. C'est « US Watchdog » que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, et puis, ce qu'on parle tout simplement, que la frénésie autour de la vaccination obligatoire dans le monde entier euh, euh, finit par s'ébranler. C'est un échec total. On le voit au niveau des vaccins. Euh, la première dose, deuxième dose, on a caché beaucoup, beaucoup de conséquences de la vaccination. Donc, euh, je ne veux pas jouer là-dedans, là, dans le sens que euh, si vous vous êtes fait vacciner une dose, deux doses, même trois doses, c'est personnel. Moi, je, je vais commencer à dire, comme Anne Casabonne a dit, euh, « Moi, je ne donne plus mon, mon état de vaccination. Devinez ce que je suis, mais il n'y a pas de problème. » Donc euh, et un autre article encore là-dessus, on termine là-dessus parce qu'on va devoir vraiment les marchés, là. Avec les marchés surtout l'or et l'argent là. Euh, si on avait autorisé l'utilisation d'ivermectine comme traitement depuis le début de la pandémie, jamais nos gouvernements euh, auraient dû mettre en place leur confinement ou encore leurs obligations vaccinales. On sait très très bien que des traitements autres que des piqûres euh, ont fonctionné très très bien euh, dans le monde. Euh, ceux qui ont commencé à, euh, à être euh, suivis des traitements euh, avec de l'hiver le d'hydrochloroquine, peu importe, euh, ont eu un taux de survie très, très important au niveau de la COVID. Donc, euh, c'est en train de sortir. Euh, donc, euh, oui, il se passe beaucoup, beaucoup de choses au niveau du COVID. Et euh, on va comme... on va mettre ça comme ça ici. Et euh, dans un premier temps, bien, je vais ouvrir mon autre Excusez mon autre programme que je vais pouvoir, là. Euh, ça se trouve être l'art sur le très très long terme. Regardez le, le graphique là. On parle de, de 2005 à, à aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Souvent, on, on va... Excusez, je vais remettre ça comme ça. Souvent, on est là euh, dans des temps euh, qu'on vient de subir. Là. On a eu de l'euphorie sur tous les marchés, surtout au niveau euh, des technos. Eh bien, on, on se dit que ça va tenir éternellement. Mais là, on commence que, à voir vraiment qu'au niveau des technologies, le château de cartes commence à, à descendre. Et il y a beaucoup, beaucoup de... Euh, les grands, là, les GAFAM, il y a beaucoup d'autres alternatives qui existent. Maintenant, justement, on va avoir une vidéo là-dessus avec euh, mon fils Marc là, euh, au niveau des alternatives euh, euh, qui sont en train... Bien, qui existent en ce moment et qui sont en train de prendre beaucoup, beaucoup de force. On pense aux États-Unis, Gab, qui se trouve être un réseau social libre où on n'est pas censuré. Bien, il y a Rumble, Odyssey, il y en a beaucoup. Là. Donc, les géants commencent à perdre des plumes. Eux qui ont censuré, qui ont été... Euh, main, qui ont main dans la main avec les gouvernements, euh, donc, euh, commence à subir euh, des contre-coups de leurs décisions. Ici, ça, ça se trouve être euh, guet à jour, là, le graphique de l'or sur le long, long terme. Euh, je, sur, mais c'est sur euh, GLD, l'ETF, là, parce que j'ai pas le graphique de l'or. on va aller le voir tout à l'heure. Ou euh, à moins que... Non, je pense qu'on va aller le voir tout de suite, vu que j'ai... Euh, bon, on va le voir sur l'art, là, on va regarder un graphique... Euh, on va y aller même euh, mensuel. Bon, le graphique mensuel de, de l'or c'est un peu le, le, le, le dessin qu'on a en ce moment sur le long terme. Donc, euh, si on regarde la course qui a débuté, euh, je vais faire ça comme ça ici. La course qui a débuté dans les années 2000, une grande, grande course euh, euh, qui a duré euh, presque 10 ans, 10-11 ans, 10 ans peut-être. Et on a eu une grande euh, correction un renversement tête et épaule. Et là, on est reparti lorsqu'on a cassé le fameux 1360. Euh, 60 Ça, c'est arrivé en 2019. Et 2020, euh, malgré la, la, la, la, la chute euh, précipitée euh, du, du marché, là, euh, à cause du COVID, on venait de découvrir ça. Depuis janvier que le COVID était là, personne n'en parlait. Même euh, Justin Trudeau euh, euh, s'occupait même pas de ça, ne barrait même pas les frontières. Et en mars, lorsque le marché a a craché un peu partout, sauf l'or, pas subi ni l'argent pas subi des grandes corrections. Eh bien là, euh, là on a dit, c'est la, la folie, le euh, COVID va envahir le monde, va tuer 3 de la population. Et déjà, on y a cru, en tout cas moi, puis beaucoup de personnes y ont cru, Éric Duhem en parle souvent, il y a cru, on est embarqué dans ces mesures-là, mais on a vu quelques semaines, quelques mois après que ça n'avait pas d'allure, que le taux de mortalité était absolument faux. Et là, les, tout commence à sortir là. au niveau ici au Québec des CHSLD, au niveau de la comptabilisation des décès au commencement de la première vague. Et on voit que ça n'a pas tenu. Et euh, l'or avait connu une très, très haute montée, avait battu son ancien record. Et on a eu une longue, longue correction hein, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, ce que je constate, sans dire que c'est peut-être le vrai départ, mais... Euh, la FED s'est plantée euh, vraiment euh, d'une manière... Euh, euh ou est-ce que c'était calculé? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, euh, elle n'a pas... Euh, la Fed, ce qu'elle a, qu a trouvé à faire, tout simplement, dans cette crise, c'est d'imprimer, imprimer, imprimer de l'argent. Et là, on est à la fin. En tout cas, ça s'en vient. Là. Et euh, l'inflation a explosé un peu partout sur la planète. Et euh, là, on se retrouve avec euh, la Fed qui essaie de, de, de patcher, on va dire, euh, euh, les conséquences de cette explosion monétaire euh, en, en élevant les taux d'intérêt de manière à calmer l'inflation. Euh, mais euh, si elle fait ça le château de cartes continue à s'écrouler et c'est euh, c'est une nouvelle crise une grande récession qui va arriver une crise euh, ça commence à se parler beaucoup surtout en regardant les indices là. donc euh, l'or elle euh, je, je le constate là, euh, dans ce qu'on vient de connaître euh, on va aller comme ça peut-être ça va nous donner un peu plus euh, euh, comme ça les indices la déconfiture de, euh, du, euh, du, du, du Standard Poor, euh, Dow Jones, euh, surtout Nasdaq. Là. Euh, on a une grande, grande barre rouge ici qui démontre qu'on est en état de très, très grande faiblesse. Et ça, il faut se dire que c'est un, ben, un mois, le mois n'est pas fini, mais c'est rien que pour un mois. Et euh, le Bitcoin euh, aussi euh, connaît beaucoup, beaucoup de de douleur en ce moment depuis son sommet de 60... bah bon, 7 ou 68 000 Là, on est rendu, on a divisé en deux. Est-ce que le Bitcoin va continuer sa course? Moi, je ne le sais pas, comme je vous ai toujours dit, je n'investis pas dans le Bitcoin euh, malgré que je peux perdre peut-être beaucoup, beaucoup d'opportunités. Je m'en fous. J'investis dans l'or et dans l'argent, dans les minières d'or, les minières d'argent. Euh, ce que je vous dis, tout simplement, c'est que les valeurs refuges euh, de base demeurent euh, des valeurs refuges, même dans des temps de crise, et c'est ce qu'on est en train de constater, ça se trouve être l'argent, euh, l'argent sur euh, le long terme, là, euh, où on a eu, euh, ben, regard, euh, regardez tout simplement là, depuis, euh, je pourrais enlever ça peut-être, euh, oui, comme ça, Regardez euh, l'argent lorsqu'on connaît des, des, des montées, c'est assez impressionnant ici en, en 2008, là, euh, après la, la, le fameux crash de 2008, l'argent avait subi, puis l'argent est toujours plus volatile que l'or, avait subi une grande, grande correction, mais on voit très, très bien que 2008, lorsqu'on est parti avec un cru de 10 on est monté jusqu'à presque… Excusez, presque 50 Ensuite, on a une longue, longue correction alors. Donc, l'argent est plus volatile que l'or. Mais là, euh, on, dans ce qu'on on vit en ce moment, là, le, le crash de, de, de, de, ben, Le crash. Euh, Peut-être qu'il n'est même pas encore terminé parce que Powell a pas. a pas dit qu'il. A, a pas encore euh, euh, monté son fameux taux d'intérêt, mais. Euh, euh, si ça arrive, euh, je pense qu'on va avoir une dégringolade assez raide des indices. Et là, euh, Powell va encore sortir avec son baratin en disant qu'on va réacheter euh, des bons du trésor, on va réacheter de la dette et on va réimprimer, mais euh, de, de la fausse monnaie pour euh, maintenir euh, artificiellement le marché euh, boursier. Mais euh, peu importe là, ce qui va arriver, là, moi, je te à peu près sûr que ce scénario-là... Euh, ça, c'est l'Ethereum, pour vous dire que... On est en, en situation très, très difficile. Aussi au niveau de Bitcoin, Ethereum, je n'ai pas vu les autres cryptos. Donc, euh, c'est ça. Et je voudrais, ben, au niveau de l'or et de l'argent, comme je vous dis, euh, euh, c'est du solide. Euh, malgré qu'on n'a pas encore eu de grands revirements, mais on, on, on se maintient à tout le moins. Ça, c'est au niveau de l'indice des mines d'or et d'argent. Euh, GDX, euh, c'est comme ça. Ce n'est pas encore un revirement, mais ça se maintient à tout le monde. C'est ça qui est important de constater dans ce qui arrive aujourd'hui dans la dégringolade des différents les indices. Euh, OK, puis euh, pour ce que je voudrais voir avec vous aussi, c'est euh, les technos, les technos qui souffrent beaucoup, beaucoup. Euh, ça, ça se trouve être Netflix. Euh, Netflix qui avait connu un essor assez important depuis, euh, justement, c'est... Euh, bah, ça fait un bon petit bout là, parce que Netflix, Netflix a pris beaucoup, beaucoup de galons à comparer de Hollywood. Mais là, on se retrouve dans une situation, oui, depuis 2020, là, on a connu une montée très, très importante. Mais là, ça crée crash vraiment fort. Euh, hier, c'est seulement hier, 21% de, de crash. Donc, euh, on est dans une situation difficile au niveau des technos. Euh, au niveau de Facebook, euh, euh, on va voir ce qui va arriver, mais on a cassé, on semble avoir cassé la tendance. Au niveau d'Apple, C'est pas encore évident. Au niveau d'Amazon, Amazon, euh, Amazon c'est ça, oui, j'avais regardé le graphique, euh, c'est assez euh, fort comme mouvement là à la baisse. Microsoft, euh, ça baisse aussi, Google, mais ce qu'il faut constater, c'est que le mouvement euh, semble, ne semble pas être terminé. Et la panique est installée un peu partout sur les marchés, et comme je vous ai dit, euh, le mois de janvier présage toujours le reste de l'année, donc ce qui va arriver au mois de janvier, Janvier habituellement, ça présage le reste de l'année. Donc, on, on pourrait avoir une correction assez solide euh, des indices, euh, euh, mais la banque centrale va intervenir, je, je, je suis presque sûr. Euh, ça, ça se trouve être le fonds de Cathy Wood, qui est basé, ben, il y a beaucoup de Tesla, beaucoup de techno, et il est vraiment en, en déconfiture. Katy Wood, qui rapidement est devenue une star euh, un peu partout sur Wall Street, eh bien là, elle, euh, elle a racheté encore des actions au sommet et même en descendant donc euh, c'est un peu ce qui au niveau des technos il se passe à peu près la même chose qui est arrivé en, dans les années 2000 mais euh, la descente n'est peut-être pas terminée il y a plusieurs fonds qui vont peut-être euh, perdre euh, perdent beaucoup, beaucoup de, de force. Tesla, euh, c'est ça, on est en déconfiture, et euh, faut se dire que Tesla a euh, beaucoup de difficultés, a fait un rappel de beaucoup, beaucoup de véhicules, donc on se retrouve dans une situation assez assez terrible au niveau des... de la technologie. Et... Euh, peut-être pour terminer eh bon l'or et l'argent bon on a tout dit là dessus dans le fond on est en attente mais comme je vous dis et je continue à le redire l'or et l'argent sont des valeurs refuges surtout en temps de crise et là euh, de je vous ai parlé un peu de la de, de, de ce qui se passe au niveau de la planète, la COVID. Et euh, la fin de la crise de la COVID euh, ne, ne nous garantit pas euh, la, le, le début de la reprise de, de, de l'économie. Tout va repartir euh, euh, à la hausse, euh, du tout, du tout. La situation est, économique euh, s'aggrave de plus en plus dû au fait que les, les restrictions qu'on a euh, implantées un peu partout sur la planète, euh, au Québec, on le voit très, très bien, mais un peu partout sur la planète, aux États-Unis, au, aussi les mauvaises décisions de Joe Biden qui est, euh, qui est en train de s'écrouler. Et euh, Joe Biden continue, euh, et, et signe et Trudeau, c'est la même chose. Ils veulent continuer à imposer la vaccination à tous les travailleurs. Là, il y a le convoi de, de, de, de, de camionneurs euh, ici euh, au Canada, au Québec, euh, qui se, va se promener à travers le Canada. Je, je pense que c'est le 24 janvier. Je ne sais pas trop la date exacte, mais il va comme... C'est des personnes qui sont contre la vaccination ou peut-être des personnes qui ont été vaccinées, mais qui sont contre l'abus de vaccination, euh, qui vont se promener un peu partout. Ça, ça va créer un grand chaos économique un peu partout. Euh, c'est euh, un convoi pacifique, mais pour montrer l'absurde des gouvernements qui est en train de tout détruire. Euh, ça, c'est ce que je voulais vous montrer là, au niveau de ça. Et, et ça remet encore en question, ben pas en question, mais ça revient sur le tapis, là, la, la fameuse euh, crypto-devise de la Banque centrale. Si tout s'écroule encore, peut-être qu'on va revenir avec ça. Donc, euh, c'est à surveiller ce qui va arriver. Et je voudrais terminer avec euh, cette... Euh, que vous avez probablement entendu parler, ben je vous en ai parlé, moi, là. Euh, ça se trouve avec la fameuse pâtissière euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, parce que là, il y a un grand mouvement, là, le 30 janvier, là, beaucoup de restaurateurs et, euh, de gym un peu partout, là, veulent ouvrir, là, et, le 30 janvier. Euh, euh, même, j'ai vu euh, le 1er février. Et euh, cette dame-là, euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une, une pâtissière, d'origine française. Elle se tient debout et reçoit beaucoup, beaucoup d'appui de la part des, des Québécois ici. On est fiers d'une personne qui se tient, de, qui se tient de, même, de même de cette façon et elle va peut-être inciter d'autres personnes à, à, à prendre position contre les, les mesures abominables du gouvernement Legault. Et moi, je... je je, je, je lève mon chapeau à cette dame, donc on va l'écouter euh, rapidement, tout ce qu'elle a à dire, là, je pense que c'est de dire, d'envoyer un message clair à Legault, moi je ne, ne, ne vous obéis plus, plus, parce que vous avez scrap, vous avez voulu briser mon économie. Monsieur Legault vient fraternaliser mon commerce, et décidé de l'ouverture de mes commerces, de mon commerce, et qui joue à papa avec moi, qui commence déjà à être un bon petit-fils envers ses aînés, ok Fasse sa job de petit-fils, ok? Après, quand je vais avoir besoin d'un père, je vais l'appeler. Mais je reste ouverte maintenant, envers et contre tout. Et pas seulement aujourd'hui. C'est définitif, je ne la fermerai plus, ma salle à manger. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer absolument. Euh, euh, parce que dans le fond, on se trouve à, à avoir des mesures qui sont absolument euh, idiotes de la part de. De, de, de Lego il y avait peut-être, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, euh, c'est un autre, euh, si je ne l'ai pas, on va terminer avec ça, là, mais parce que je n'avais pas euh, préparé ça pour vous le montrer, mais je pense que si je peux trouver ça, euh, je vous le montre, vous allez voir l'idiotie de ces dirigeants euh, je ne sais pas si je vais le trouver, excusez, c'était pas, pas prévu. Euh, oui, oui, ok, bon, c'est ça. Je vais vous montrer, c est, c est, c est, c est... on va arrêter ça comme ça, je vais vous montrer ce bout-là, vous allez, vous allez comprendre l'idiotie de ce gouvernement Legault, euh, c'est un peu partout probablement la même chose. Je vous invite, et on va finir là-dessus, de regarder la, la, la, la, la, la, le visage de François Legault euh, dans, dans le petit bout que je vais vous présenter. Il faut bien comprendre que c'est de la pure improvisation. Euh, dans le fond, ça se trouvait des recommandations de santé publique et du gouvernement du Québec. Et vous allez voir les réponses de, de trois... comptes. Ben là, il y a un médecin là-dedans, là mais de deux idiots et un, un, un médecin euh, fantoche qu'on vient de placer là. Euh, comment on prend des décisions au niveau de la vaccination, au niveau de, des fermetures? Vous allez voir ça. Vous constaterez... Vous allez constater par vous-même... Euh, les, les, les le, le, le, absolument l'absurdité de ces personnes-là, le, le, le, le manque de connaissances de leur propre ministère, de ces personnes-là, euh, qui prennent des décisions à partir du néant. Hein. Donc, je vous laisse écouter ça et on va terminer avec ça. Je peux juste bien comprendre. Hein? Si oui, le CIC et le CCMI euh, ne recommandent pas l'administration du vaccin moderna des 12 à 29 ans en raison d'effets secondaires possibles, mais en pharmacie... C'est ce qui est offert pour ce groupe d'âge-là. Bon, mais écoutez, je vais, -vous, je vais, je vais vous avouer, je, je, vais, je, vais, je vais le regarder parce que moi, pour moi, il y avait, il y avait en tout cas, c'est la première fois que, que j'entends ça, alors je vais vérifier, puis je pourrai vous revenir parce que pour moi, il n'y avait, avait pas cet enjeu-là, mais si vous le dites, il y a peut-être peut un enjeu, mais docteur Boileau, écoutez-vous... Je... Je que je viens d'arriver euh, dans les fonctions, j'ai été concentré sur euh, les enjeux qui ont été euh, traités tantôt. Euh, pour la vaccination, euh, votre question, pour répondre à votre question, euh, franchement, je, je suis surpris.